Son Seigneur soit comme ici, puisqu'il nous accorde réellement ce tour de Nous ne savons pas ce que le demain nous réserve, si avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et aussi comment le monde avance, si nous pourrons encore avoir des moments où nous pouvons avoir des temps comme ceci, parce que la grâce que nous avons, ce que lui, notre Seigneur, descend au milieu de nous, effectivement. Pour nous parler, pour aussi nous bénir, pour aussi nous, nous guérir aussi, et pour aussi nous, nous délivrer de tout ce que nous avons aussi eu, comme rien, et aussi comme situation au jour le jour, plus comme, quand mon frère m'avait appelé, j'étais rien, je le regardais, j'ai dit, dit, mais oui, oui, oui, j'étais vu comment tu avais difficile de il dit, oh, donc tu étais en connexion, bien sûr que j'ai appelé. j'ai dit, oui, le Seigneur nous instruit, et on apprend énormément aussi quand on, Voir dans les scènes d'écriture, les comment aussi, je pense que frère, ils font ça, ou frère, ils ont affiché là-bas l'instrument qu'on appelle effectivement le vent, c'est un homme que vous pouvez voir avec le vent en effectivement, et qui jette en fait son lèvre, le vent, parce que le vent qu'on appelle le vent, ça veut dire c'est V-A-N, c'est V-A-N, et le vent, qui le vent de vent, c'est v e n Amen. Donc c'est bien différent, mais ça se prononce un peu de la même manière, effectivement, dans l'anglais. Donc nous remercions notre Dieu parce que réellement Il nous conduit pas à pas, Il nous insuit de manière à ce que nous puissions réellement être aussi hein, enracinés en dans les choses dans lesquelles, dans lesquelles Lui hein, Il nous a réellement aussi donné, et surtout dans le temps dans lequel nous nous trouvons. L'apôtre Paul là, disait une parole, effectivement qui était nécessaire pour, pour, pour, pour, pour, pour cet homme, effectivement, cet enfant qui était donc, pour lui l'enfant qu'il a engendré. Et c'est dans 1 Timothée au chapitre 6, et, et, et euh, cela, euh, un, un, au verset, euh, verset 20, 1 Timothée chapitre 6, verset 20, et, et, et, et l'Écriture nous dit ici, comme l'apôtre Paul était, parce que là même dans ce qu'il euh, parle, et pour montrer effectivement à, à, à, à Timothée hein, la manière dont les choses c'est vrai que, fait, que nous pouvons nous lever pour lire dans un Timothée au chapitre 6, disons, la simple anti, un Timothée, chapitre 6, la simple dit Oh, Timothée garde les dépôts en évitant les discours hein, et profane et les disputes de la fausse doctrine. Nous vos professions, quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Roland encore, et de deux merci. Puisque Dieu est Dieu qui nous instruit et qui nous montre effectivement comment nous devons avancer nos pas, vous voulez de Parce que, oh Dieu, le soleil commence à se coucher, le soir arrive davantage, vous voulez mettre nous savons que si ces couches à l'ouest, c'est parce que de l'autre côté à l'est, quelque chose va se passer mon soir. Mais je suis vraiment de encore aujourd'hui. Elles nous encore à pouvoir être attentifs, mon roi. Et que nous puissions vraiment être rassurés par toi, Père. Et lorsque tu viens là, nous serons là aussi mon soir. Nous voulons avoir notre cœur, notre esprit, notre âme, tout est encore disposé vers ça. Nous te remercions pour les merveilles que tu fais parmi nos pères. La grâce à toi que tu es vraiment présent. Loire sur l'honneur à toi. Parle de aussi au nom de saint Christ. Amen. Merci à Alors, il, il parle, effectivement, après avoir parlé, comme vous, vous pouvez avoir l'occasion de le lire à la maison de chez vous, euh, de la Timothée chapitre si voulez, mais il écrit en disant, oh, Timothée, Timothée, était vraiment euh, cet enfant que l'apôtre Paul aimait vraiment. Je pense qu'hier, en le lisant, vous pouviez voir de quelle manière il, il lui parlait avec autant d'amour. Hein, et de, de ce que lui voulait que Timothée puisse arriver à pouvoir réellement euh, être dans, dans les choses de Dieu. Et, et, et comment aussi, en, en, en, en parlant, il lui a montré effectivement euh, la grâce que lui, Timothée, avait trouvé Est-ce qu'il avait eu à pouvoir entendre effectivement comme parole Et là, il parle effectivement en disant garde les dépôts, garde les dépôts. Dans le chapitre 1, du chapitre deuxième épître de Paul à Timothée, effectivement, juste à, à côté, donc, nous avons lu le chapitre euh, 6, le premier épître de Paul à Timothée, et puis là, c'est le deuxième épître, le chapitre 1, effectivement, il continue le chapitre de verset que nous avons lu, effectivement, il dit ceci, il dit, verset 1, il dit, « Mais Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Donc, regardez comment euh, il introduit, effectivement, ce qu'il va écrire à, à, à, à Timothée, qu'il considère, effectivement, comme étant son propre enfant. Et puis, il, il, il montre d'abord à Timothée, effectivement, ce que lui, Paul, a, et que la responsabilité aussi, qu'il a aussi, en enfin, fait que Timothée, en, en entendant cela, qu'il soit encouragé, qu'il soit aussi fortifié, que c'est lui qui, qui s'adresse à moi ici, le conseil qu'il me donne sont des conseils qui sont très importants. Et la parole qu'il me donne, effectivement, elle est importante effectivement, pour mon âme et pour mon salut. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Timothée, verset 2, « À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc, il portait effectivement euh, cet enfant, effectivement, dans, dans son cœur. En fait, Timothée, quand on le lit ainsi, il est seulement, non seulement que l'apôtre Paul parlait de lui ainsi, mais c'est l'amour qu'il portait, effectivement, pour tout le véritable croyant. Parce que cette chasse que Dieu lui avait confiée, effectivement, il savait que c'était effectivement pour le peuple de Dieu. Quand on parle de peuple de Dieu, c'est ça effectivement de la possession de Dieu, de ce que réellement Dieu lui-même s'est acquis, et dont il a donc effectivement aussi la responsabilité de pouvoir conduire et de prendre soin. Donc, par Paul, effectivement, c'est, cet amour du Seigneur qui a pour son peuple, cet amour aussi se transverse dans le, dans la vie de Paul et dans le cœur de Paul. Donc c'est en fait le Seigneur, Jésus au travers de Paul, hein, qui réellement manifeste effectivement aussi son amour pour son peuple. Parce qu'étant un instrument qui est à lui, lui, il est dans son instrument. Amen. Donc ce que Paul, c'est pour ça qu'il dit, mais j'achève le souffle de Christ à ma chair. Amen. Donc ce que Christ, ça se trouve dans Paul. Et l'amour que Paul comment manifeste pour le peuple, c'est l'amour que Dieu lui même dans l'homme effectivement manifeste un roi. Quand il dit tu dit mon enfant je t'aime effectivement c'est Dieu dans l'homme qui aime l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est absolument important de comprendre ça effectivement. C'est que réellement parce qu'il y a quand même un courant qui passe. Amen. Lorsque celui qui est en face de vous est un fils de Dieu, Amen. vous parlez avec lui, vous sentez. C'est un homme de cœur effectivement qui s'élance vers la personne. Donc, vous sentez, qu'effectivement, qu il y a quelque chose. C'est vrai que, être avec les uns, les autres, vous savez, vous ne pouvez pas facilement vous lancer comme ça. Mais il y en a des où vous vous sentez lancer. Parce que Dieu est, est, est vous fait sentir que là, il y a, il y a Dieu là-dedans. Et alors, il, il, il manifestait parce qu'il dit, mais Gérard, rentre continuant, parce qu'il dit, je prie pour toi. Eh? Alors, il continue, il dit, mais, mais rappelant tes larmes aussi, et désirant tes voir. Mais ben, c'est afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Vous avez ça Donc effectivement, ce n'était pas hypocrite, hein? un hypocrite. Donc c'était quelqu'un qui était donc sincère, pas quelqu'un qui était double, non, mais c'est quelqu'un qui donc, son cœur, quand on pouvait le regarder, son cœur était comme son, son visage. Ah oui, donc vous le regardez dans ses yeux, vous voyez, parce que son cœur... Amen. Mais il y en a de ceux qui vous dans la visa, vous ne voyez pas le cœur. Vous vous posez la question de savoir, mais comment il est, qu'est-ce qu'il y a Mais il y en a de ceux que vous les regardez, vous les aimez, vous les embrassez, parce que vous savez que c'est droit, ce qui y a là, ici, et et est droit. Et c'est vrai, frère et soeur, c'est comme que je ne pouvez pas expliquer, mais c'est comme ça. Il dit, cette foi sincère qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère, Eunice, et en qui je suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Je voudrais que vous prêter attention parce que nous allons arriver. Mais suivez comment est-ce que la manière dont, dont, dont, dont cet homme réellement parle, effectivement. Vous savez, quand, quand Dieu parle vraiment aux siens, il y a une très très grande différence. Amen. Vous vous souvenez quand même, parce que après vous connaissez quand même, si vous regardez très bien, et, et, la foule venait vers le Seigneur, mais la Bible dit que le Seigneur leur parlait en parabole. Amen. Amen. Vous comprenez Amen. Et Elle venait quand même, la foule, c'était quand même comme les autres, non Elle venait vers lui. Et puis quand elle le regardait, effectivement, il leur parlait en parabole. Mais quand il a fini de parler en parole, effectivement, ses disciples Amen. se tournent vers lui. Amen il dit, mais maître, maître, pourquoi l'eau parle de Dieu en parabole Est-ce que vous avez compris Amen. Parce qu'il leur a dit, mais, mais, mais à vous, Amen. à vous, Amen. il vous a été donné. Amen. Et puis, maintenant, à côté, mais là, il commence à leur expliquer. Voilà la signification de parole. Et puis vous traiter comment Dieu, le Seigneur, même quand, quand il était avec ses, ses disciples, pendant que Judas était au milieu d'eux. Quand il parlait, effectivement, il n'allait pas dans la profondeur. Mais quand Judas est parti, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit Maintenant, tu nous parles ouvertement. Amen. C'est vrai, non Amen. Dans Jean, chapitre 7. Déjà, depuis chapitre 13, effectivement, Judas était parti. Amen. 14, vous connaissez comment c'est parti dans la promesse Et puis 15, il parlait effectivement. Et puis 16, effectivement, c'est là qu'il dit Maintenant, il veut partir, effectivement. Bon, vous connaissez cela, non Amen. Il dit maintenant, nous voyons que tu nous parles ouvertement. Et dans 17, c'est à ce moment-là qu'il a prié, non Amen. Ils étaient à toi tu les a donnés. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Sauf les vues de la en fait que les écritures soient accomplies. Donc là, le cœur du Seigneur s'est vraiment ouvert. Amen. Il s'est lancé encore avec un onvelé, dans amour. Il dit, mais j'ai pris pour qu'il soit un. Amen. Par contre, Judas était là. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, dis, non, c est, c est, c est il y a c'est tout. dit, mais avant, il vous a été donné Amen. de connaître. Parce que quand, quand tu te parles, effectivement, il y a un retour qui revient. Amen. La profondeur qui appelle la profondeur, en fait. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, il vous met à l'aise et vous sentez bien avec lui. Vous sentez comment De parler non Amen. Amen. Mais quand vous sentez qu'il y a des blocages, vous voulez partir, n'est-ce pas C'est toujours comme ça. Et quand Dieu vous parle, il y a une ouverture vers toi. Tu donnes du temps. Mais Dieu va prendre plaisir. Amen. Il va davantage, effectivement, donc. C'est cette communion qu'on doit connaître et comprendre avec Dieu. Alors il trouve plaisir de voir te parler à cœur ouvert. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit limiter dans une bouteille comme tu dis. C'est un Dieu qui, qui aime aussi avoir la communion. Il aime aussi que toi mon frère, toi ma soeur, tu prends du temps pour lui. Et avec lui, il a besoin aussi d'avoir du temps avec toi. Mais c'est la vérité, 100%. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a créé Adam Il descendait. Et pourtant il y avait des anges là-bas, non Il est moins qui est chanté. Mais il descendait. Pourquoi Mais pour parler avec toi. Amen. Amen. Amen. C'est la même chose avec toi. Amen. Dieu veut aussi avoir du temps avec toi. Ces temps-là, c'est quand C'est quand tu es là aussi à Jésus maintenant, Père, je vais te parler. Mais Amen. Mais puisqu'il est ton Dieu. Il a besoin que tu parles avec lui, et lui aussi qu'il te parle aussi. Cette communion est importante. Oui, mon frère et ma sœur, et certain. Il le veut. C'est merveilleux, frère. Et quand vous y êtes, effectivement, dans cette communion, eh bien, Dieu s'échange avec toi. Amen. Tu lui parles, effectivement, et puis après, il te répond. Amen. Vous pouvez m'expliquer, comment cette soeur là s'est s'élever et s'est tenue sous les perron. <rire> Amen. Amen. Amen. Et il dit, pasteur, j'ai t'attendu. Vous êtes d'accord Amen. Alors que l'homme ne réponse de la vie ben. Amen. Amen. Amen. Il dit, mais je sens que tu mais prends ta prends pas ce, ce chemin ici. Parce qu'il fille d'Abraham avait parlé avec son père. Amen. Et son père lui a dit, mais tu m'as dit qu'effectivement, tu as son il dit, mais pas de problème, il dit, mais où est ton élément à toi? Il dit, mais dit Attends, je t'envoie mon élie. Mais oui, c'est vrai. La communion, c'est pas, pas que non, que... non, Dieu veut aussi avoir un temps avec toi. On est souvent pressé, mais il veut qu'on soit aussi dans le silence. Là. Avoir le temps avec lui pour lui parler. Pour... Et quand tu lui parles, parce que prière est très bien. Dieu ne peut pas être un étranger pour toi. Yeah. Pour les catholiques, les poissons, les baptistes et tout ça, les épiens, il est un Dieu au-delà loin. Et ce sont des croyants de la répétition. Mais toi non. Même les sont aussi sont des gens de répétition. Mais toi non. Parce que tu n'es pas banaliste. Moi, je ne suis pas banaliste. Je ne sais pas si vous voulez. Non, mais j'ai toujours dit, ici, il n'y a pas de banaliste. Ne venez jamais avec un esprit banaliste ici. Amen. Parce que nous ne sommes pas des banalistes. Et si temps que Dieu m'accordera la grâce de vivre, sais, vous ne serez pas des banalistes. Mais si vous l'êtes en vous, allez-y chez les banalistes. Ici, il n'y a pas de banalistes. Ici, il n'y a que des chrétiens qui aiment le Seigneur. Et qui reconnaît le prophète. Amen. Oui, qui respecte le prophète. Amen. Qui aime le prophète. Amen. Et qui croit au message. Mais ils ne sont pas des bras Amen. Est-ce que vous voyez la différence Amen. Alors, là, maintenant, nous, nous tenons dans sa présence et nous, nous pouvons lui, lui parler comme les autres qui répète effectivement. Mais toi, quand tu t'aimais, à genoux, effectivement, pour autant que tu aies cette communion avec lui. Comment tu l'appelles Tu dis notre Père. C'est ton Père, ton Père à toi. S'il est ton Père, mon frère Vraiment. et ma soeur, c'est que tu es né de lui. Amen. Amen. C'est quand même la Bible, donc, ce que tu es né de lui. Si je suis né de mon Père, mais qu'est-ce qu'il veut de moi mais La communion. Amen. Donc je ne m'approche pas comme un étranger. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Amen je m'approche maintenant comme un fils ou une fille s'approchant de son père, Amen. tout en sachant qu'il est Dieu. Amen. Vous comprenez Amen. Donc là, je m'approche avec assurance. Frère, vous ne pouvez pas réaliser la grâce que nous avons parce que parfois, en tant qu'humain, ça ne passe pas très très bien là. Mais vous n'avez pas besoin que votre intelligence les saisisse. C'est votre âme Amen. et votre esprit. Amen. Que moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Et si je le suis, la victoire, je l'ai. Amen. amen. amen. Mm -hmm. Ah oui, quand je me mets à genoux, je m'approche de mon père, alors je lui, je lui dis, c'est donc je, comme besoin. Et quand je lui parle, effectivement, j'ai l'assurance qu'il est plus que capable. Amen. Alors je me lève, j'ai dit, Amen. Alors c'est comme ça que notre soeur, là, je reviens ici, notre soeur, là, hein, pour vous dire, effectivement, oui, mais... <rire> Après avoir été en prière, en communion avec son Dieu, dont il priait avec reconnaissance qu'il savait que ses dieux entendait Amen. les prières. Amen. Et que sa prière, Et il l'entendait. Pourquoi Parce que, aussi longtemps qu'il vit en communion, sa vie toujours en ordre avec lui. Quand quelque chose ne va pas dire non, ma fille, ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> Et vous, soeurs, vous savez, j'ai toujours dit ici, vous n'avez pas besoin qu'un prédicateur Sœur, soeur, t'agis pas toi, tu n'as pas besoin. Amen. Toi, non. Ceux du dehors oui. Mais toi qui es né de Dieu, quand tu l'aimais toi-même, toi-même, tu n'as pas besoin d'un frère, toi-même dans ta chambre ou dans, ou dans ta salle de bain tu dis non, c'est pas possible. Amen. Ça passe pas. Oui. Ça passe pas. Amen. Quand tu mets un peu comme ça, tu vois que ça sert à quelque part, tu dis non, non, oui. Seigneur, tu veux mettre, vous savez que nous sommes des humains, hein? mm. je vais forcer. Oui, tu vas forcer, tu seras là, la salle de un pas, deux pas, tu vas pas faire cinq pas. Amen. Non, Amen. non. Oui. tu rentres dans le et le randonneces, ça va pas du tout. Pourquoi Parce que la chose de Dieu est en toi. Amen. Le trône du jugement de Amen. Dieu, c'est en toi. Amen. Amen. Il s'est déjà placé en toi. Donc, c'est pour ça, frère et soeur, tout celui qui est né de Dieu, frère, un fils de Dieu, il vit naturellement. Amen. Amen. Amen. Et, et quand la parole de Dieu lui est donnée, effectivement, mais il ne fait que glorifier Dieu parce que ça correspond à la chose qui est en son intérieur. Amen. Depuis que Dieu a levé les bouchons, Amen. la parole se manifeste. Amen. Amen. Bon, ça, elle Vous connaissez la suite, effectivement. Le pasteur, je t'attendais. Depuis... La prière pour son fils et tu l'as ramené à la vie. Amen. Alors il dit C'est pourquoi, pourquoi je t'exhorte effectivement à rallier la flamme du le don, le don de Dieu qui tu as reçu par l'imposition de la main. cest dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Vous me suivez J'aime bien. Il n'a pas dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, toi. Mais Dieu nous a donné. Amen. Donc l'esprit de Dieu ne peut pas te rendre timide. Non, parce que la Bible dit ici non. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de timidité et comme il dit mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Donc quelque chose, c'est quelque chose de tout à fait aussi remarquable de voir que la force, l'amour et la sagesse. Quand j'ai l'esprit du Seigneur, alors j'ai aussi la sagesse. Amen. La sagesse de pouvoir savoir ce que je dois faire, mm -hmm. comment je dois le faire. Et parce que je ne veux pas faire quelque chose pour pouvoir blesser elle c'est pas que je me je plus non, non. Quand tu penses que tu veux faire, tu sais le Saint-Esprit te fait comprendre que si tu fais ça jusqu'à ce point, mais elle sera chopée. Même si c'est mon droit, Amen. mais Seigneur, puisque je ne veux pas détruire, alors je mets place à la place qu'il faut. Pourquoi les canines, veillons les uns sur les autres. Amen. Pour nous exciter à l'amour, hein, à, à la charité, effectivement. Fait, donc nous nous excitons à cela, puisque que Dieu les Alors il dit, mais non, n'ayez donc honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Vous avez entendu, non Amen. Amen. Donc il ne faut pas avoir honte de parler de ce Seigneur qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie. Même si tu es parmi les autres les ministres de l'État ou le roi, non. Comme, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il a dit à son patron, eh, moi j'ai des réunions de prière Amen. Ah bon, tu es croyant eh Oui, j'ai des réunions de prière. Euh, s'il ne veut pas s'en connaître, je lui dis ce que j'ai, moi j'ai vu, pour qu'il sache qu'effectivement que ici, il y a quand même un fils de Dieu. Amen. Je, je ne veux pas, je ne veux pas, moi, cacher ce que je suis. D'ailleurs, pourquoi le cacherais-je Parce que c'est une gloire. Amen. Est un fils de Dieu. vous rendez compte, oui Vous savez, être un fils de Dieu, c'est plus que même être un prince, c'est monde, un fils de roi de la terre, frère, tout ça, tout ça. Donc, je me tiens là à côté d'un prince ou des fils d'un roi de la terre, effectivement. Quand je me tiens là, moi je suis fils de Dieu. Amen. C'est la vérité, non Amen. Moi, je suis né de Dieu. Amen. Oh, et mon père à moi, celui qui est possesseur de tout. Amen. Docteur de la vie. Et moi, je suis son fils. Amen. Amen. Pourquoi aurais-je règle Alors Alors, non, tu, tu sais, es. Es, tu sais parce qu'il serait content quand on dit ah, celui-là, c'est le fils du roi des de, de, de Canada. Ou du roi de le roi de Finlande, ah, je suis le prince de Finlande. Et moi, je suis fils du Dieu très haut. Tu ne dois pas dire que je suis fils du Dieu. Toi tu es filé. Mon père était un roi de Finlande, je suis prince de Finlande. Alors, moi je suis prince de très Amen ce n'est pas un jeu que je fais Amen. ici. Ce n'est pas un jeu, frère. Non. Moi, je suis fils du Amen. très haut. Amen. Toi, tu es fils du roi de la terre. Mais moi, je suis fils du roi de roi. Amen. Amen. Amen. Amen. Le fils du Seigneur de Seigneur. J'ai quelque chose de plus important que ce que le monde ne peut même pas me donner. Ça ne peut même pas s'approcher parce que Amen. Dieu est placé tellement es haut. Amen. Alors pourquoi aurais-je honte, effectivement, de pouvoir parler de, de, de mon père Si le fils du prince, du roi de la terre ici, il peut parler aisément de son père, effectivement, de voilà. des affaires de son père, et pourquoi moi je ne parlerai pas des affaires de, du mien Amen. Et surtout de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Alors que moi, je savais pas que j'étais aussi prince. Une fille de Dieu, dans le couvier, là, Amen. dans l'esclavage, effectivement. Il est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Dans Amen. Même dans les enfants. Oh, Il oui. si a dans la enfants. Il a fait ce enfants. Il est dans Ne enfants. pas à dans les enfants. Il est les enfants. Il est Il est dans les enfants. Il les nous avons sujet d'aimer le Seigneur, Amen. de parler de lui dans nos lieux de travail, Amen. dans les endroits où nous passons. Et je passe là quand je vois les, les, les homosexuels avec les, les pancartes là comme ça. Mais c'est vrai. Oh, tu si sais, c'est bien pride là où les hommes avec des mollets comme ça qui te mettent des talons comme ça, ils savent, Dieu a donné l'allégresse la, la, la, à une femme Amen. mais c'est la vérité, il ne faut pas Amen. avoir comme ça mais quand tu es une femme, mais tu es une femme, c'est beau à voir parce que Dieu l'a fait comme ça Amen. quand elle marche, c'est ça la nature mais toi tu as des mollets comme des chèvres, on va gros comme ça et puis tu prends en plus sur les pieds des hommes, c'est gros comme ça et puis il met des talons, là, ah, gay pride, et puis ils nous un bon frère mais, le corps de l'homme n'est pas comme le corps de femme. Amen. Il est bizarrement avec. Vous savez, vous-même. Une femme, c'est douce, c'est avec. Et puis, tu as dit, ok, braille, et ceci. Suis... Mais tu dis, mais, faut... mais c'est vrai. Et ils se sont là, puis on les, on les supporte. Mais c'est vrai, on n'est pas qu'on parle, mais. Non, parce qu'il faut... Il faut que les choses soient dites. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. La femme, il est faite comme ça. Elle est, est parfaite comme Dieu l'a fait. Ça a duré comme ça d'être là, comme ceci. Mais quand tu vois un homme avec des doigts gros, tu leur veux... <rire> <rire> Oh, oh, ils robé. J'ai dit, oh, il faut m'appeler ça. Et on m'appelle Simone. Tu étais Simon hier. Et je vais t'appeler Simone, toi. Oh, il faut m'appeler. Pourquoi m'appeler Simon Je suis Simone. Je sais, non, frères et sœurs, cest terrible quand même, je crois que les gens, les psychiatres, c'est pas ce qu'ils font, hein. Ils disent, monsieur, hey, la psychiatrie, je vraiment être remplie. Et, et ce sont des gens qui ont même le droit aujourd'hui. Ah, et ils peuvent aujourd'hui, on les protège, hein. Mais toi qui es une fille du roi, tu as honte de montrer ta nature, et dire qui tu es, et puis parce que. Je travaille au bureau, parce faut que s'ils si voient ce que je suis et qu'il réalise que moi je suis, il faut me considérer comme, comme, comme si je n'étais pas quelqu'un de très important parce que pour cela il faut mettre un à quelqu'un parce qu'on va me dire ceci. Et que bon, c'est lui qui est, euh, qui est, qui est, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qui ça la femme là, il devient très important. Alors qu'on rentre là, vous devez le respecter, nous, vous ne devez pas parler de, de, de Dieu. Hein vous n'avez pas parlé de Dieu. Non, mon frère, là où je suis, j'ai de aussi de mon père. Amen. Parce que je suis. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Maintenant, il se joue, il ajoute, vous voyez comment cet homme dit, il ajoute. Non il dit, ni de moi sont prisonniers. Amen. Vous avez parfois honte de parler de votre pasteur. Parmi les gens dont vous savez qu'ils ne sont pas tellement ainsi, parce que vous ne voulez pas perdre votre crédibilité à leur endroit. Frères et sœurs, c'est quand même triste et dommage de pouvoir réaliser que, effectivement, que vous prétendez Bien. aimer et croire effectivement à ce que Dieu fait au travail, mais quand on prend une position pour la personne, vous savez ce qu'on va dire Oh, je ne vais pas le faire parce qu'on va dire que je suis fanatique. Maintenant, quand Paul dit. Quand Paul dit, n'ayez pas honte de rendre Amen. témoignage de moi et pas parce que les gens sont prisonniers, parce qu'ils savent très bien. Amen. Amen. Amen. Et c'est pour ces gens de fanatiques non. Non. non. Vous défendez ce que vous savez qui est vrai Amen. Amen. Amen. Est-ce que Timothée, lui, il savait qu'il était drôle Mais je lui dit, mais ce n'est pas un homme qui a dit non, s'il te plaît. Amen. S'il te plaît, Amen. moi ici, Amen. je peux te dire effectivement Amen. que tu ne connais pas l'homme. Moi, je connais l'homme. Même celui qui est fanatique mais toi d'abord, moi je ne suis même pas fanatique, mais toi pour la montagne, quand on parle de la montagne, mm -hmm. tu connais toi-même. Mm -hmm. Tu peux me donner, tu te rends pas à terre, effectivement, la manger la poussière, vous savez cela, non mm -hmm. Mais maintenant, frère, quand il s'agit des choses qu'il ne faut même pas sur, enfin, soutenir, mais qu'on soutient à 100%, mm -hmm. mais quand c'est des choses qu'il faut soutenir, mais c'est là qu'on a des problèmes. Oui, voilà comment mais, Seigneur, il dit à Timothée. Mes parents de du Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Parce que tu sais que je suis son prisonnier. Si les autres ne le savent pas, mais toi tu le sais. Et que tu les sais, eh bien, grand témoignage. Défend aussi. C'est comme ça, on se dit, oh, vous savez ce que le Seigneur fait pour nous. Mais la parole que nous recevons, mais ça vient d'où Vous savez, là, adoré, non vous souvenez de la société Ça non Vous vous souvenez, non Il y a la parole. Non, c'est ça Il y a la soeur qui est là, qui a été déclinée, d'autres soeurs, Jacqueline. Elle était en train de travailler un jour. C'est vrai. D'abord, en train Et il y a un jeune homme qui, un frère, entre parenthèses, qui, elle est je crois, c'est la pomme si c'est un effet ou je ne sais pas avec des. Je ne sais pas où je sais, pas, je ne sais plus si je suis à ou à Forêt, je ne sais plus très bien ma foi. Eh bien, comme ils sont ensemble avec euh, tous ceux que vous savez, et venant aussi de, de l'Afrique aussi, euh, comme tous ceux que vous savez, alors ils posaient la question à la seule, mais toi tu pries où Il dit, je prie avec euh, Pascal Bèg. Pascal Beck, c'est qui chez Léonard, il faisait, oh, so, so, so, il, est, il est déjà tombé, déjà, déjà chez nous là-bas, on sait que celui-là, il, celui il n'est plus des de, de dieux, si il est tombé, il est tombé, pourquoi Mais il n'est plus avec euh, notre frère Beckerfeld. Alors, il faut y dit, ah bon Parce qu'il n'est pas avec notre frère Beckerfeld. C'est pour ça, devant lui, il est tombé. Il dit, ah oui, alors la sœur, maintenant, commence à lui poser maintenant la question. D'abord, il dit, mais... Est-ce que tu connais la boule du dont tu parles Oh non Est-ce que tu l'as entendu déjà prêcher Oh non Et le Il est vrai que la sœur elle-même voulait en parler. Alors, tu ne le connais même pas. Et tu mais comment tu peux dire, ah mais, parce qu'on vous a dit Vraiment. Parce qu'on vous a dit qui vous a dit, eh ben, c'est comme tout le monde qui parle, là-bas chez nous, on nous a fait comprendre. Donc, toi, tu viens, tu prends position, sans connaître la personne, sans avoir même entendu la personne, et puis tu me demandes, moi, de pouvoir venir là où vous priez. Parce que, toi, tu ne sais pas que ceux qui sont avec toi, là moi, je les connais. Ah bon Oui, mais oui, mais... Il dit, je vais même te dire que je n'ai pas invité chez eux, je vais te dire qui ils sont. Si je décide quelqu'un devait être là où ils sont, c'est bien moi, mais j'étais chez eux. Pourquoi je ne suis pas là Ah bon Tu le connais, mais oui. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, nous devons connaître notre position. Amen. Quand Amen. vous avez quelqu'un que Dieu est et vous reconnaissez qu'il était Dieu, prenez position. N'écoutez Amen. Amen. pas, même si les fanatiques, fanatique, vous ne même pas. Vous savez que c'est du Amen. C'est écrit. Donc aussi, n'ayez pas honte des grands témoignage. Pourquoi vous honte Parce que vous prenez part à ce que Dieu fait dans son ministère, vous. Amen, Amen. Comme toi, Timothée, tu prends part. Tu ne peux pas quand même rédiger quand même Paul, puisque tu le sais. Avez-vous remarqué comment il a lié ce qu'il a dit à Paul, Pierre et Timothée, il dit, mais parole du Seigneur, ni de son, ni, ni de moi, son prisonnier. Ni de moi sont prisonniers. Donc, tu sais que si tu confesses le Seigneur que moi je crois au Seigneur et que je le sais, eh bien, mes parents te parler de moi. Pourquoi ils vont te parler de moi. On nous continuera avec moi pour nous arriver. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Mais selon son propre dessein, ils ont la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous avez suivi Amen. Maintenant, il dit c'est pour cet évangile, pas pour autre chose, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, Amen. et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Pourquoi effectivement cet homme a parlé beaucoup de choses comme ça, à, à cet enfant ici qu'il aimait? tellement d'abord lui dire ceci puis il effectivement que les pas honte du Seigneur notre Dieu de parler de lui effectivement ni de moi Timothée. et puis il parlait de pourquoi lui disait toutes ces choses ainsi Quelles raisons pouvait-il arriver à pouvoir insister? Parce que nous avons remarqué comment il a parlé de lui, il dit, mon enfant, mon enfant bien-aimé, et il aimait bien, ses, et même dans le jeu c'est mon enfant légitime, il aimait Timothée. Ah, pourquoi lui a-t-il parlé en répétant ce qu'il répétait Au verset 12, nous l'avons lu, et puis nous tournons aussi le verset 13, il dit, Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçu de moi. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris vraiment? Amen. Je vais lire encore. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçu de moi. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, verset 14, il dit, garde le bon de beau par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous avez compris? Ah, oui. Alors, regardez une chose, frère. Cet homme, même au verset 22 à il a dit: Oh, Timothée, garde les dépôts. Et Dieu te bénisse, mon frère Daniel. Timothée, il dit: Timothée, garde les dépôts. Maintenant, là, il a parlé là-bas, et puis à la fin, il dit: Timothée, mon enfant. Parce que il fallait qu'il s'associe de quelle manière il devait garder les dépôts, n'est-ce pas vrai Amen. Et il dit maintenant, ici, il dit maintenant, mon enfant, garde pas n'importe quel dépôt. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il dit, il y a beaucoup de dépôts, mon enfant. Amen. Amen. Mais garde les bons dépôts. Amen. Les bons dépôts, Amen. et lesquels, il fallait garder, mais garde-le par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Parce que ces dépôts-là, comme il est bon, Amen. Dieu y veillera. Amen. Amen. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, comme il dit effectivement, garde le bon dépôt. Mais en fait, la question que vous et moi, nous pouvons nous poser maintenant, c'est les dépôts de croix. De quoi il s'agit Parce que vous avez vu comment il, il s'est donné de la peine, effectivement, ici, dans le chapitre 1, en lui parlant d'abord de ce qu'il avait, comment appelait-il, mais ce qu'il pouvait faire, effectivement, comment les grands dit et puis il garde le bon dépôt. Parce que vous n'avez pas remarqué, frère, si lui, il garde le bon dépôt, ce qu'il y avait un dépôt quelque part, et cet enfant qui montait, avec quelque dépôt, quand il a regardé, il dit Mais il a, il a ses dépôts. Amen. Il faut que ces dépôts soient là. Il dit, mais garde les dépôts, dépôts, dépôts là, mais le bon dépôt. C'est les dépôt de quoi qui devraient hein? De quel dépôt s'agissait-il effectivement pour que lui, Timothée, puisse garder et que Paul puisse arriver à pouvoir insister Parce que. C'est à ses yeux et aussi de Dieu. Cela paraît tellement si important aussi. Et pour toi aussi, ma soeur, et pour toi aussi mon frère, quel dépôt que tu as. Parce qu'ici, il parle bien du, du bon dépôt, du bon dépôt. Pas n'importe quel dépôt, parce que vous pouvez avoir des dépôts, mon frère. Chacun de vous a un dépôt en lui. Mais c'est de quel dépôt que vous avez. Parce qu'en tant que croyant, aujourd'hui. Il doit y avoir quelque chose en vous que vous avez comme dépôt sur lequel vous vous accrochez. Amen. Amen. Qu'est-ce qu que vous avez comme dépôt en vous Essayez de pouvoir vous examiner, vous, vous chercher en vous-même, frères et sœurs, aujourd'hui, parce que c'est absolument important. Vous savez pourquoi Parce que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, je pense, je dois l'avoir lu aussi une fois ici, je pense qu'il n'y a pas de même un temps, mais regardez bien. Ici, non Je pense que ce sera. Je pense que chapitre 3, allez, allez, allez. voilà. Euh, chapitre 3 d'Apocalypse, verset 11 verset 3 d'Apocalypse, verset ben 11 bon il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Ah oui, c'est vrai, Il dit Tiens, ce que tu as, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que toi, tu as comme de bon. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce que tu as, toi Parce que c'est là ce qui fait de toi un croyant aujourd'hui. C'est fait de toi, effectivement, ce que tu es sans être, effectivement, et que tu puisses être un Qu'est-ce que tu as comme de bon C'est ça, ça le grand problème, et comme le Seigneur l'a dit, retiens ce que tu as, qu'est-ce que tu as vraiment à retenir Certainement tu vas répéter beaucoup de choses mais le problème que je voudrais savoir quand on parle d'un dépôt, quest ce que ça veut dire C'est quelque chose qui est qui, qui, qui, qui, quelque part, C'est pas dans l'air effectivement, donc, un dépôt, c'est qu'en fait, vous voyez ici, on a déposé, par exemple, ça. Et ça, c'est quand même dans quelque part, dans commune de bouteilles, là, en dessous, ça, c'est un dépôt. Là, c'est là dedans, donc, on voit qu'il y a quelque chose dedans, là, là, c'est ça que je garde. Mm -hmm. S'il y a un vide, il n'y a pas de dépôt. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous comprenez quand même ah, ah, oui. Oui. Oui. Donc, je ne veux pas dire, ah, j'ai gardé le dépôt ici, mais il n'y a rien je connais, je connais, il y a l'alpha et le méga, mais il n'y a rien. Amen. Est Amen. J'ai sais le même lieu que le téléphone, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien dedans. Amen. Et vous comprenez, frère Comment oh, je suis prie, c'est Dieu Il n'y a rien dedans. Amen. Quel est le dépôt que toi tu as Qu'est-ce que... Parce qu'il lui a dit, hein, il dit parce qu'il lui montre, même, il dit, mais voilà, voilà Timothée, voilà Timothée, il dit, quel est donc le dépôt que toi, tu as Parce que je crois, mon frère et ma soeur, que ce que le Seigneur est en train de faire pour nous pendant cette semaine, nest pas vrai Amen. Amen. Que nos yeux puissent s'ouvrir. Amen. Que nos yeux puissent s'ouvrir pour que nous nous comprenions. Frère, nous ne devons plus marcher à la veillette, ou à l'aventure, ou, ou ouais, bah. être avec des, des pensées, des, des, ah, c'est pas longtemps, mais il faut que oui. nous réalisons effectivement ce que Dieu est en train de faire pour nous. Oui. La Amen. question que je vous pose à vous, quel est les dépôt que vous avez, vous Qu'avez-vous comme dépôt en vous Ce que vous avez en vous, en fait en réalité, faites vous ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme dépôt? mais voyez-vous, quand Dieu parle du dépôt, il sait très bien ce qu'il dit. Vous vous souvenez? Je vais vous montrer quelque chose que vous savez. Je veux venir avec vous ici. Donc, après chapitre 3, hein, je vous le dis. Et ceci. Verset 7. Écrit donc à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Il dit ici. <rire> Alors, nous lisons ici au verset Et euh, là, 42. Il dit, euh, 15, 42, il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vous vous souvenez qu'hier on a parlé de ça, de la résurrection hein, continue, rétablir ce mois de, de c'était tellement important. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts, 42, le corps est semé correctible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel et ce qui est, notre, ce qui est spirituel vient donc ensuite. Amen. Maintenant, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Vous voyez cela Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du Amen. terrestre, Amen. nous porterons aussi l'image du Céleste. Amen. Amen. Amen. Et le Céleste, c'est qui oh. C'est la parole faite de chair. Amen. Amen. Amen. C'est ça l'image, c'est en quoi nous serons transformés, père, frère. Être changés dans cette image-là. Et oui, c'est la vérité, frère. Alors, si la sémence n'est pas en vous. Vous allez mourir, mais mm -hmm. n'allez pas porter la vie. Mm -hmm. S'il n'y a pas ces dépôts-là en toi, mon frère, et quel changement peux-tu t'attendre à pouvoir avoir s'il n'y en a pas Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta compte. Vous voyez pourquoi Dieu te donne tant, tant, tant pour que la parole soit prêchée dans toute sa vérité. Mon frère, ma soeur, pour l'amour du Seigneur Jésus, ne sois pas membre d'une église. Amen. Amen. J'ai répété toujours ici, pendant que l'on commençait, ne viens pas simplement pour pouvoir s'asseoir et chauffer la chaise, tu vas être perdu. Amen. Il faut que tu poses la question Seigneur, qu'est-ce que je fais Amen. Et qu'est-ce que moi je reçois Qu'est-ce qu'il y a en moi Parce qu'un jour ne ou pas, tu vas mourir. Amen. Amen. Je te dis ici, les poissons, les viandes, les poules, les, tout ce que vous mangez, tout ça va rester. Amen. Le travail auprès, auprès desquels vous courez aujourd'hui, ça va rester. Amen. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas devenir? Amen. Quel est le dépôt que toi, tu as quel débout que toi tu es ma soeur. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi quand la parole nous est prêchée, on dit toujours votre attention, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu te bénisse pour cette de manière. C'est un serviteur de Dieu. Vous avez entendu comment elle a dit amen. Mais vous, j'ai pas entendu. Hein? Amen. Mais c'est vrai. Je vous ai pas entendu dire Amen. Je amen. demande pas que vous le dites, mais c'est pour que vous compreniez. Chaque fois, on dit votre attention, s'il vous plaît. Alors, vous prêtez attention amen. Vous savez, ça, ça, ça veut dire, oh oui, le frère répète toujours, il exagère toujours, vous n'avez pas remarqué que... dans tous les pays qui sont en connexion, une seule, dit, mais quand tu disais ça, je train de au dormir, je me suis réveillé. Quand tu dis ça, je train de faire ceci, je me suis réveillé. Votre attention, s'il vous plaît. C'est devenu une de coutume hein, pour vous, hein, vous entendez, et puis, oh, c'était bon, Dieu a parlé, hein, nous sortons effectivement, qu'est-ce que tu as gardé? Examinez-vous, frères et sœurs. ne soyez pas comme un filet, on sait le filet du terrain de football n'est ce pas quand on tire les ballons, les filets tendent à la tenir mais si derrière les filets a un trou comme ça, on a beau tirer la balle, il sont de l'autre côté là-bas et si on a marqué les bouton, on a pas mal parce qu'on voit que les ballons étaient de l'autre côté là-bas on a beau tirer les balles, c'est toujours dehors, il y a un problème parce qu'il y a un trou. Ça rentre, ça réjouit le cœur. La voilà, raclée, c'était vraiment merveilleux. Tu étais présent, tu es parti. Et tu reviens, c'est comme si tu étais toujours vide. Examinez-vous. C'est comme si tu étais toujours vide. En fait, c'est comme si Dieu met il y a un trou sans fond. On a beau mettre, effectivement, oui, ça, ça rentre, mais la personne, c'est toujours vide. Mon frère, ma soeur, tu espères aller où tu espères aller où? Le seul dépôt que toi, tu as, c'est le tien. Et ce dépôt-là fait de toi un bon religieux. Hein? Ah oui, dans l'assemblée, tu es là. Tu as beau crier, Alléluia, Amen, Gloire à Dieu, tu gardes toujours ce que toi, tu as comme ton dépôt à toi. C'est ta vie à toi que tu mènes en fait quest ce que tu as la... Vous pouvez le voir, hein Vous pouvez entendre la parole de Dieu, vous dit ça, ça, ça, ça. Gloire à Dieu, c'est bon. Et vous sortez effectivement. Eh bien, tu ne fais que ce que tu as. Toujours il va pouvoir faire toi. Parce que c'est le dépôt qu'il y a en toi. Parce que ce qu'il y a en toi, fait de toi ce que tu es. Vous savez, il y a une soeur qu'on avait ici, là, un temps de cela. Il était ici notre soeur, on croit à Dieu, on chantait, on chantait, on chantait. le Seigneur soit venu. Et puis un jour, je devais visiter à la maison. J'arrive, je rentre, elle ferme la porte, qu'est-ce que je vois Et chapelet qui était derrière la porte. Avec marie la qu'on Oui, je connais bien, si j'ai vu son nom, vous allez être matin. Le chapelet était là derrière la porte, effectivement, de la serre. Donc, parfois quand elle rentrait, effectivement, je me souvenais que son chapelet. Après ah, d'avoir été assis ici, t'en dis la parole, si, si, hein Les gens, hein ah, je vous ai dit Marie, euh, mère de, mère de, mère de, je ne sais pas moi de qui. <rire> oui, c'est vrai. Et je me suis toujours dit, frère, les gens, est-ce que. ne faut pas être comme un perroquet. Je, je vous salue Marie. Mais Marie, la salutation, c'était Lance Gabriel. On n'a jamais dit. Le peuple doit saluer Marie Frère, jusqu'à quand je vous salue 150 fois tu les salues. En une journée, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Vous salue Marie. Si Marie était vivant, ben enfin quand même. Ça fait 150 fois que Dieu me salue. Qu'est-ce que tu attends Tu me dis toujours, je vous salue Marie, mais oui, tu me salues. Qu'est-ce que je dois faire moi J'ai mes salutations, je te salue aussi. Qu'est-ce que je peux faire Je suis aussi une fille de Dieu. Tu as beau me saluer, c'est vrai. Les catholiques ont détruit les gens, frère. Amen. Jusqu'aujourd'hui, c'est tellement resté dans les gens. Les catholicismes ont enraciné dans les gens. Ils ont beau écouter, ils rentrent à la maison comme j'ai dit autrefois. Parfois, ils mangent une fois, ils disent Seigneur, bénis la nourriture. Et il met un frein. Ah oui, il était pris signe de croix. Mais il a mis un frein. Ah, j'avais oublié. C'est ça le dépôt, mon frère. Amen. Nous avons besoin du bon dépôt. Amen. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles Amen. outres. C'est pourquoi ils font tout nettoyer. Enlever toutes les traditions, la religion. Ce qu'on a appris qui n'était pas conforme à Dieu. Seigneur, je ne peux pas mélanger. Amen. Parce que quand on mélange, c'est l'hybride. Amen. Amen. Dans l'hybride, il n'y a pas de vie. Amen. Ce que Dieu veut, c'est remplir de la parole dans laquelle se trouve la vie. C'est pourquoi toi, quand tu entends, il dit, mais, il dit Timothée, Timothée, souviens-toi de cette parole que tu as reçue. Qu'est-ce que tu as reçu en fait dans ce temps Je connais. Le message, nous partons dans l'enlèvement. Alors, les soeurs ne peuvent pas porter des pantalons. C'est bon, mais vous savez, même les, les arabes ne les portent pas les pantalons. C'est pas parce qu'ils ne portes pas les pantalons tu vas aller au ciel. Hein. Non, les yeux vont dire ça. Oh, il faut toujours des longues jupes. J'ai vu des, des, des, des, des, des gens dans danser. Dans, Avec des soeurs, parfois, il ne faut même pas que les mains des soeurs se voient. Avec une religion où il faut rendre la jupe transport toutes les poussières par terre. Non, vous allez tuer les soeurs pour rien. On, on, on risque aujourd'hui d'avoir maintenant pour les soeurs pour que. Oh parce que, parce que comme les comme les les, les, les musulmans, il faut maintenant que nos soeurs aussi mettent un petit voile jusqu'ici. On voit qu'il y a les yeux. Maintenant, s'ils si ont des beaux yeux, il faut mettre des lunettes noires alors. C'est vrai, mais c'est vrai quand même. Non, frère. Tout ça est tout à fait charnel. Il faut simplement dans l'esprit spirituels, Quand on a l'esprit de Dieu, quand on a reçu, on sait ce que c'est. Seigneur, ta parole à toi, c'est pas que c'est la là c'est là. Amen. Je sais pourquoi tu me l'as dit, parce que je suis une fille de toi. Je l'ai reçu dans mon âme. Mais là, elle me fait vivre. Je n'ai pas besoin qu'on me répète. quand je m'habille, je sais que c'est ce truc que tu veux. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous, nous devons être certains, bien-aimés, frères et sœurs, de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Parce que nous étions morts et Dieu nous a fait vivre. Amen. Et s'il m'a fait vivre, c'est ce qu'il m'a donné là, auquel okay, je dois m'accrocher parce que je sais que le regard du Seigneur est là. Amen. Je ne vais pas garder des répétitions, mais je regarde ce que j'ai reçu comme parole qui, qui m'a fait changer, qui n'a pas fait transformer. Et quand j'entends maintenant Dieu qui vient, qui me parle comme depuis la semaine, nous entendons ça, dit Seigneur, mon Dieu, tu m'as montré comme mon précieux, mais avec les là, le blé et la paille. Qu'est-ce que tu as retenu mon frère Qu'est-ce que tu as retenu ma soeur Moi quand je sors, je disais ah, à mon frère, il est faux, vous allez étonné. Je dis, frère, il est foncé. Moi ici, tu apprends aussi tous les jours. Amen. Amen. Amen. Amen. Si je vous dis quelque chose, vous ne croirez pas, frère et soeur. Vous ne pouvez pas, pas croire parce que étant une maître que vous êtes, c'est difficile à vous de pouvoir croire. Mais c'est extraordinaire, frère. Amen. Alléluia. Bible à main, frère. Ce qui se passe ici, à cet endroit, ici. Je lève mes yeux, là, le Seigneur Bible. Si moi je vous l'ai dit, si moi je vous l'ai dit, vous ne le croirez pas. Est-ce que vous, vous savez ce que vous avez reçu euh, de l'homme Amen. Mmh. Il m'a appelé, lui, lui, il m'a appelé, il dit, j'étais vu avec les gars, c'est que ça l'a frappé, n'est-ce pas vrai Amen. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu as Tu dois pouvoir retenir. C'est Dieu qui s'est ça. Ah. Amen. Amen. Mmh. Amen. Donc, si c'est Dieu qui sépare, sait pas, c'est que c'est Dieu qui ne à part. Amen. Amen! Amen. Donc, si moi, je suis dans une église, je ne peux bouger là que quand Dieu vient me dire, Amen. et ici, pour toi, c'est terminé, tu dois aller ailleurs. Parce que je suis voilà, mais pas quelqu'un me dit, parce que tu as fait, parce qu'on a fait, fait, je sens que je... Dois... Non, non, non, là, je suis la paille! Amen! Amen! qu'il pas peur, pas honte, frère, c'est la vérité sans fonction. Que qu'il le vent ici, parce qu'un fils de Dieu, il ne peut pas bouger, Ah oui. il est, mais si longtemps que Dieu ne lui a dit. il peut même voir, il peut même entendre cette Amen. lumière égale, mais aussi longtemps que Dieu ne lui a dit. il Quand Dieu vient, pourquoi Parce qu'il n'est plus dépendant de ses sentiments. Amen de ce qui est autour de lui, Amen. indépendant de celui qui a appelé. Amen. Marie a dit, je ne connais point d'homme. Comment est-ce que je vais tomber enceinte mm. Et ça c'est une bonne nouvelle. Mm. Je ne connais point d'homme, c'est bon. Parce que tu n'auras seulement que lui qui va maintenant poser la sémence. Amen. C'est vrai Amen. Nous, nous devons être aussi, aussi attentifs. Et, et, et voir effectivement. Ce que Dieu est en train, de faire, frères et sœurs, le temps des réunion est Il s'agit du temps que toi maintenant, Dieu est en de travailler avec son église. En l'occurrence, toi. quand je disais à ma soeur, l'épouse de mon frère, casquin, je dis, tu dois être très heureuse, ma soeur. Parce que ce que Dieu a fait pour toi est une grâce. Amen. Et là où tu étais, effectivement, que Dieu t'es touché comme ça, que tu étais fait sortir, effectivement. Et que tu es, ses désirs, il va porter son nom Amen. dans les eaux de baptême. là où tu étais en France. Amen. Comment ne pas les glorifier et de pouvoir réaliser que le Dieu du ciel mm -hmm. mais connaît aussi. Amen. Et que j'étais dans le train-train de tous les jours, mais Dieu m'a fait sortir. Revenons les dépôts, les dépôts, parce qu'il s'agit du bon dépôt. Qu'est-ce que toi tu as comme dépôt? Qu'est-ce que toi tu as reçu effectivement Que tu peux aujourd'hui garder le Seigneur, même si la tempête sonne. Et que même si je m'étais endormi, sur les certain, que, que mes yeux t'aiment. Il ne faut pas aller devant le Seigneur. Seigneur, tu sais, je connais les prophètes que tu as envoyés, il ne jamais ça. Est-ce que toi tu connais l'apôtre Paul Je ça. Jamais. Et Dieu n'est pas concerné par ça. Il n'est concerné par une seule chose. Amen. Jésus Christ. Paul dit, moi je prêchais Christ. Amen. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Amen. Je ne me suis pas prêché à moi-même à vous. Est-ce est est que, est que Paul est mort pour vous amen. Il a dit lui-même. Hein? Il n'y a qu'un seul qui est mort pour amen. toi. Est-ce que vous comprenez amen. Donc, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que toi, tu as comme dépôt de Dieu au-dedans de toi Vous savez, c'est dépôt que Dieu t'a donné, effectivement. Mais en fait, fera de toi, en fait, un fils de Dieu sanctifié. Parce qu'il a dit quoi, mon frère Sanctifié par ta parole. Ta Amen. parole est la Amen. Si cette parole de vérité est en toi, on n'a pas pouvoir te dire Amen. Amen. Amen. Amen. Je ne vais pas dire, mais ne faut pas murmurer, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas parler du mal. Non, non. Amen. Les dépôts qui est en toi. Vous savez, l'apôtre Jean pouvait dire effectivement, encore en plus, je, je, je pense à un Jean, je crois que mes frères vont mettre Un Jean, au chapitre 5, on ne sait pas, on ne peut pas nous si, donner si. Un Jean, Jean, on peut pas nous avec vous. Jean, Jean, je je ne je pas. merci. vous je de l'argent. Ah. Euh, oui, c'est tellement beau que je voudrais bien commencer, si vous permettez, à partir de verset 15 Je vais aller lire beaucoup aussi, je ne serai pas. Il dit un, un, 15 il dit mais n'aimez point le monde, Amen. ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne prendra pas. Et puis il dit car tout ce qui est dans le monde, là, tu donnerais l'argent parce que tu étais à pied. Au oh, moins, si vous payer un taxi, tu donnerais l'argent pour les taxi. Mon frère et ma soeur, le Dieu que tu sers, sais, il t'accorde la grâce d'être là pour pouvoir agir Amen. en toi. Te donner du temps, de bonheur, Amen. de jouissance pour que tu puisses réellement être participant. Il est plein que Seigneur, tu m'as tellement si longtemps. Moi j'aurais aimé même être sur la matin. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il a dit. Tu n'as pas régné mon nom. Amen. Tu n'as pas eu à pouvoir avoir du mépris. Tu as, parce que tu as gardé la parole et la persévérance. Et tu persévères. Parce que vous savez, il y a pas effectivement, mais quand tu dis, mais, on dit, mais tu es chrétien, parce que quand tu disais que tu étais chrétien, de couper la tête. Tu perds ta vie. C'est sur les interne. Mais là, puisqu'ils avaient quelque chose, ils l'avaient. Ils savaient qu'ils possédaient. Ils disent, mais moi, c'est lui, lui qui m'a donné ce que j'ai. Mon frère. Ma vie à moi ne vaut plus rien, Amen. mais c'est sa vie qui a de la valeur. S'il si, si faut que toute ma vie, je donne tout le monde. Frère, toute notre vie, notre temps est pour qui Pas pour, -tu pour travail, tu vois, notre travail, de quoi, notre temps est pour le Seigneur. C'est vrai, il pourvoit. C'est lui qui te donne le travail, qui te donne la santé. Si on lui dit tu, tu es bleu à l'hôpital, dans, dans les hôpitaux, il va vas travailler. Non. Mais il te donne la santé. Amen. Et quand il vient, au lieu de le voir, le louer, le glorifier, de du temps, non, tu t'aimes pas frère, c'est pas possible. Et puis bon, pourquoi on nous retient tellement si longtemps Quand quelqu'un trouve quelqu'un qu'il aime, jeune mm homme, ou jeune fille, est-ce qu'il va dire à, à, la, à la jeune fille ou jeune homme qu'il aime, tu me prends autour de temps au téléphone Non. non. non. C'est ça. Il téléphone, il a parlé pendant 20 minutes depuis vite. Et encore rappelant encore. Ah oui, j'ai oublié. Et encore. <rire> Et puis après, bonne nuit. Et puis après, j'ai oublié. Vous savez ça, non Même si on sait qu'on va pas oh, ce n'est rien. Je connais mon fils et ma fille. Ça, je ne était pas de Parce que vraiment, je peux dire... Oh là là là là Quand mon fils était amoureux de mon là Et vous savez comment il faisait Hé elle avait mis le cadavre. Elle est là-bas chez elle, et lui chez lui. Et vous cherchez Jacob, où il est manger Oh, je suis occupé. Occupé où Tu dis bon, je la chambre. Non Il était au télévision, avec moi-même. Et comment on m'a dit bien Oui, moi aussi. Je dis oh, quel amour. Oh oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui mon il dit attends, tu descends, je coupe pas, je ne coupe pas. Très connecté. Oui. Ils ont fait tout ça. Très connecté. Il va, il descend, en bas avec nous. Le, les, L'éléphant les il descend. Il monte l'escalier. Alors tu vois, vois j'étais au frigo. Et il dort jusqu'à 3 h du matin. J'ai dit, mais il faut dormir. Mais clôt m'ont dit à moi, on fait un petit peu d'une heure ou deux heures. Être Amen. Amen. Amen. Il est digne qu'on lui donne beaucoup plus de temps. Parce qu'il est merveilleux.